Hello, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine encore pour l'Expresso. Alors, pour ceux qui ne m'apprécient pas, je suis désolé, on va être sur un objectif en 50mm plutôt que le 28 donc vous allez me voir d'un petit peu plus près. Et oui, il y a des gens qui ne vous aiment pas sur YouTube, mais qui vous regardent quand même. Allez voir un psy. Allez, shitt, blague à part, qui ne visait personne, euh, aujourd'hui, je vous invite à un petit concours pour vous faire gagner... Shitt, Ceci, on en a parlé dans le Let's Play de Star Wars Légion. On a reçu des dotations de la part de FFG. On a décidé de les dispatcher sur plusieurs événements. Et ce merveilleux char de la fédération séparatiste, j'ai décidé de vous le faire gagner à toi, cher abonné. Donc quelle est la démarche Elle est très très simple, c'est est un grand classique, hein. c'est un bon moyen d'augmenter comme ça, comme un salaud, c'est son taux d'abonnés soi-disant. Euh, c'est surtout la démarche, elle est surtout très simple, hein. c'est que euh, j'avais toujours dit que si j'avais des dotations, bah, euh, je les ferais gagner aux abonnés, donc euh, je m'exécute. très simplement, vous allez jusqu'au 14 juillet euh, de cette année à midi pile pour vous abonner euh, à la page. Accessoirement, vous pouvez augmenter vos chances d'être tiré au sort en vous abonnant à mon Instagram qui est en description sous euh, la vidéo, mais ce n'est pas une obligation pour jouer. Attention, ce que je vous demanderai toujours, c'est que sous cette vidéo de l'Expresso, vous me mettez en commentaire votre désir d'avoir euh, ce super char euh, séparatiste. Soyez poétique, essayez de me faire rire, de me faire rêver. C'est plus sympa que, yep, je le veux moi aussi. Hein. Je dois avouer que ça change rien. Et c'est toujours plus sympa de lire des commentaires de quelqu'un qui, allez, se donne un petit peu euh, le délire, euh, me fait rigoler. Euh. Je vous le dis, hein, ça change rien parce que ce sera tiré au sort parmi la liste de ceux qui auront été à la fois abonnés, attention, c'est important, au moins à YouTube, et également euh, ceux qui auront émis le souhait de l'avoir, parce que comme d'habitude, je ne vais pas faire gagner un char séparatiste à quelqu'un qui euh, ne joue pas à Star Wars Légion ou n'a aucun intérêt. Alors après, vu la tronche de la figurine, vous n'êtes pas du tout obligé de jouer à Star Wars Légion euh, pour, euh, pour le gagner, parce que je peux vous assurer que c'est une très très belle pièce, et euh, que quand on est fan de Star Wars, ben, ça vaut le coup, c'est facile à monter, facile à peindre, N'hésitez pas. Allez, sur ce, on enchaîne avec les sorties. Et aujourd'hui, on commence par le petit nouveau, Yellow Game. Yellow Game, donc, qui sortira King of Tokyo, une dark Edition. Donc, en fait, le jeu est de retour dans une édition prestige et collector sublimée par le pinceau de Paul Malfoyon. L'édition plonge les joueurs dans une ambiance Inédite et propose une nouvelle manière de se filer des baffes. Découvrez donc un plateau au look dark et euh, de nouvelles mécanismes de jeu, notamment la méchanceté, qui permet de débloquer des pouvoirs de plus en plus ravageurs. Sinon, on va retrouver For Sale. Euh, en fait, les agents immobiliers sont des requins. Hein, je pense que c'est clair. Euh, Pourrez-vous euh, prouver que euh, vous êtes le meilleur For Sale, c'est un jeu d'enchères accessible et malin. Acheter des maisons à bas prix et revendez-les en faisant d'énormes profits, ce qui est en fait la réalité de cette triste vie. Serez-vous estimé au mieux la valeur des biens pour remporter le plus gros chèque Véritable référence du jeu d'enchères ouverte et fermée, forcelle mixe l'efficacité des jeux classiques du genre et la subtilité des mécanismes originaux. C'est simple, c'est futé et ça peut paraître jubilatoire. Et enfin, on va avoir une extension Downforce Course Sauvage. Euh, dans cette nouvelle extension, les joueurs découvrent des pistes exotiques pleines de surprises et de challenges décuplées. On retrouvera donc deux nouvelles pistes qui offrent de nouvelles expériences totalement différentes. Et puis, ben, pour les pilotes aguerris, euh, ainsi que pour ceux qui vont faire leur premier tour de piste, Downforce Course Sauvage, c'est une extension qui est plutôt simple, indispensable et euh, qui propose une diversité de pilotage totalement inédite. Bon, moi, les jeux délire capitalistes, je sais pas trop si j'ai envie d'en rire, mais pourquoi pas par contre, je dois avouer que le Downforce me fait de l'œil. On va enchaîner directement avec Edge et avec peut-être des bonnes nouvelles. Alors, côté Edge, on va d'abord retrouver Citadel qui nous propose une quatrième édition. Dans ce jeu, votre but est de bâtir une cité prestigieuse avant vos adversaires. Hein. Et pour cela, il va falloir développer votre ville et de nouveaux quartiers. Il vous faudra bien sûr de l'or mais aussi le soutien des notables locaux comme le roi, les échevins, les cardinals, les archivistes et puis parfois la ligue de la société comme les voleurs, les espions, les assassins et les sorciers. Citadelle c'est un jeu de bluff, d'intrigue et de stratégie. Les joueurs amassent de l'or qu'ils vont ensuite pouvoir dépenser pour bâtir des quartiers qui composent une cité médiévale. A la fin de la partie, le joueur qui a constitué la plus belle, la plus grande et la plus prestigieuse des cités est bien entendu le vainqueur. Publié en plus de 25 langues, Citadel est devenu un classique hein, du jeu de société moderne. Cette quatrième édition contient bon, les personnages et les quartiers du jeu original. Euh, on va retrouver toutes les extensions déjà existantes comme La Cité Sombre ainsi que 9 nouveaux personnages et 12 quartiers inédits offrant une variété plus intéressante que jamais. Alors, qu'on se le dise, euh, vous êtes nombreux à me demander un jeu qui pourrait servir de passerelle entre euh, des gens qui ne sont pas du tout initiés au monde ludique et que vous voudriez, comme ça, euh, euh, amener à notre univers euh, de passion. Eh bien, Citadel, c'est tout à fait euh, ce genre de jeu. Moi, j'y ai été initié pendant une pause le temps de midi par euh, des fans. Euh, C'est un jeu qui est multi, donc on est tous autour de la table. Bien entendu, il y a des trahisons, il y a des alliances, euh, mais il y a surtout des mécanismes qui sont extrêmement simples à prendre en main, à appréhender, et puis qui vont quand même révéler, une fois comboté des effets qui sont des effets experts. Donc vous allez vraiment pouvoir mélanger des joueurs qui sont casuels avec des joueurs qui sont déjà à l'aise, mais sans qu'il y ait forcément une notion de niveau trop euh, différente, le bon joueur va vite comprendre les mécanismes, mais le casual va très rapidement euh, le rejoindre. En plus, euh, ben voilà, on s'éclate, on, on rigole, ça s'appréhende. Je l'ai dit très rapidement et très facilement, et donc je pense que ça peut décomplexer les gens qui veulent découvrir l'univers ludique. Et puis qui voudrait avoir, euh, comme ça, éventuellement une première tentative, mais sans se prendre un gros poutrage en pleine gueule. Donc voilà, si vous ne l'avez jamais testé et si vous voulez initier des personnes à l'univers ludique, à mon avis Citadel, c'est la meilleure des solutions. On poursuit chez Edge. La galaxie est vaste et recèle de terribles menaces. Les diverses espèces d'extraterrestres qui le peuplent ne s'entendent pas si bien que ça, mais euh, lors de cas extrêmes, elles sont prêtes à faire front. L'invasion Xeno a fait de nous tous des survivants de la galaxie, Survivor of the Galaxy est une extension qui contient un groupe hétéroclite de survivants qui possèdent chacun un éventail de compétences leur permettant d'affronter les envahisseurs Xeno qui se voient renforcés par l'arrivée de l'abomination Gueule d'Amour, un nom bien trompeur. Et enfin, dans l'extension en état de siège de This War of Mine, les joueurs sont pris dans un conflit ouvert qui déchire la ville. L'heure n'est plus à l'oisiveté. Dans une ultime tentative de reprendre le contrôle, les rebelles ont décidé d'infiltrer la ville et puis eh euh, d'engager euh, le combat contre leurs ennemis. Au cours des trois actes intense, en tout cas on nous les promet comme ça, qui compose la campagne martiale lueur d'espoir, les joueurs devront non seulement survivre, mais aussi endurer le chaos et la violence d'une guerre totale. Quant au module orphelin de guerre, il met en scène des enfants privés de leur famille et propose aux joueurs de vivre une expérience à la fois inédite et enrichissante. De nouveaux lieux viendront étoffer chaque scénario, et campagne du jeu de base et les autres extensions. Bon, c'est clair que This War of Mine, c'est pas la joie incarnée. Vous prenez Walking Dead, vous retirez les zombies, vous prenez tous les conflits qu'il y a entre les humains, euh, vous mettez dans votre checker The Last of Us, vous mélangez bien, et puis ben voilà, vous avez This War of Mine. vous attachez pas trop à vos personnages, parce que la plupart du temps, on apprend à les perdre. Moi, c'est un jeu euh, que j'ai beaucoup apprécié dans son édition euh, originale si vous voulez qu'on imagine un let's play ça peut être assez difficile à mettre en place parce que le plateau est immense mais maintenant qu'on est équipé de caméras à son large pourquoi pas mettez moi votre avis en commentaire alors sinon eh ben j'attire votre attention sur les extensions qui sont annoncées sur la page sur le grill de edge on a donc euh, du song of ice and fire peut-on y croire on nous annonce ça pour cet été, il y a carrément une réédition de plein de choses, des sorties. Évidemment, j'imagine que des pages comme Commander TV seront aux aguets. Moi, j'ai juste envie, ou plutôt j'ai besoin d'y croire. Voilà, je ne vais pas encore remuer le couteau dans la plaie, mais euh, j'étais, euh, comment dire, j'ai des amis à Asmodé. Et euh, je vois bien qu'il y a de la souffrance en ce moment euh, là-bas. Euh, ces gens-là euh, ils bossent, ils bossent dur et euh, ils l'ont dit dans euh, certaines interviews ils commettent des erreurs, ils en payent le prix on a juste envie de se sortir en fait euh, de cette dynamique dans laquelle on se retrouve donc voilà, ça, là, les gars par pitié, il faut pas le rater, faites-nous une belle sortie c'est pas une histoire de nous prouver qu'on a tort, c'est juste nous permettre de tous nous apaiser, et puis, ben, juste de nous faire une belle sortie. Alors, vous plantez pas là-dessus, j'ai envie d'y croire. Mais bon, j'ai presque envie de dire que si ça se passe, je m'en coupe une. Mais je vous dis pas une quoi. Bon, sinon, je ne reviens pas sur le Starhawk. J'ai fait deux vidéos de présentation. Voilà, ça y est, on y est enfin. Il sort demain. J'espère que vous l'avez précommandé parce que, à mon avis, en français, c'est un one shot. On ne va pas revenir sur ces problèmes-là, mais si vous voulez avoir le Starhawk, tardez pas de trop. Une fois n'est pas coutume, on passe sur un tout petit jeu qui s'appelle Ninja Tack donc, euh, en fait, il faut communiquer avec vos coéquipiers pour être le premier à rassembler votre club de ninja. Dans un jeu familial dans lequel, euh, par équipe de deux, il va falloir réunir une famille de nains ninja. alors Pourquoi euh, des nains Je ne sais pas. Vous en avez quatre à regrouper. Si la communication est libre, vous allez devoir être astucieux pour que seul votre coéquipier comprenne au risque de vous faire voler vos shurikens. Lorsque votre équipe parvient à rassembler 4 cartes identiques du même clan, eh bien, en fait, votre équipe va gagner un jeton clan. Et pour ce faire, vous et votre coéquipier devez posséder collectivement les 4 cartes identiques. Lorsque vous pensez que votre équipe a réuni un clan, vous tapez sur le Kong et vous criez NINJA Si c'est correct, l'équipe gagne un jeton clan, et l'équipe gagne le jeu lorsqu'elle a trois jetons différents. Et bien moi, là, j'ai envie de dire, pourquoi pas Sinon, euh, on notera quand même la sortie de euh, Code One pour Infinity, en PDF et en français, téléchargeable gratuitement. Merci les gens distribution. Allez, on passe au KS, juste pour vous rappeler que les Let's Pledge de Irune, Elle et Museum Pictura sont ouverts. À partir de cette semaine donc ben, pensez à aller sur vos claviers et à inscrire vos coordonnées et à bien payer vos frais de port et puis sinon je voulais faire un clin d'œil au festival ludique virtuel qui aura lieu le 18 et 19 juillet 2020. Alors de quoi il retourne? Alors entre autres hein, de mes amis Yannick à participer à la création d'une application qui va vous permettre de vous déplacer dans des stands virtuels qui sont tenus, attention, par des éditeurs officiels. Et ces éditeurs vont euh, vous faire la présentation de leur jeu. Vous allez pouvoir, euh, comme ça, passer d'un stand à l'autre, rencontrer les éditeurs. C'est eux-mêmes, en live, qui vous feront la présentation du jeu. Vous pourrez donc y participer, y jouer, comme si vous étiez, en fait, par exemple, au PEL, d'accord et euh, vous aurez la possibilité d'allumer votre caméra. Vous serez plusieurs dans la même salle virtuelle et vous partagerez ensemble cette expérience. L'avantage, c'est de pouvoir rencontrer à distance en fait, les créateurs. L'avantage pour eux, c'est de pouvoir démultiplier les présentations sans forcément avoir ni eux à se déplacer, ni vous à aller vers eux. Donc là, on est vraiment sur un événement euh, national. C'est une application qui est à télécharger. Il y a eu une très belle euh, présentation sur TrickTrack, hein, euh, désintéressé, donc on ne va pas euh, refaire euh, d'interview de ce côté-là parce que voilà, chez TrickTrack, tout est dit euh, de mon point de vue. Par contre, on surveillera ce sujet. Moi, normalement, on me présente l'application cette semaine, donc je pense qu'on y reviendra. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les sorties de la semaine. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité. Et il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça, pour défoncer le type d'en face. Et puis surtout, bah, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir une chance de gagner ce très beau char séparatiste. Allez, à très bientôt. Ciao